tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de bracelet brésilien. On va aujourd'hui apprendre à bien commencer et à bien terminer son bracelet brésilien. J'ai pris aujourd'hui un bracelet que j'ai à moitié terminé. Au niveau du motif il est terminé mais au niveau des finitions pas du tout. Donc je vais vous apprendre à bien le terminer pour commencer. Parce qu'on aura besoin des deux tresses que je vais faire pour faire la belle boucle qu'on fera au tout début du bracelet. Pour commencer, on va d'abord faire un nœud standard. On va faire euh, tout au bout du bracelet pour bien montrer qu'il est terminé. Donc on fait un nœud standard avec tous les fils. Donc ici j'ai 8 fils, mais en fait ça n'a aucune importance euh, par rapport au, au nombre de tresses que vous voulez faire. Après si c'est un très très gros bracelet, vous pouvez faire euh, 3, 4, 5 tresses. Et là dans mon cas je vais en faire 2. En ça j'aurais pu en faire une seule, mais je trouve que 2 c'est plus joli. Donc, on va séparer euh, pardon, 4 et 4 fils, si possible avec euh, le même nombre de couleurs des deux côtés. Après, c'est une question d'esthétique, ça vaut le voir. Et on va faire 2 tresses. Une fois que vos deux tresses sont en faites, et qu'elles ont à peu près la même longueur, vous venez couper les deux extrémités, pas trop au ras du nœud que vous avez fait pour terminer la tresse, mais pas loin du ras, et pareil de l'autre côté. Et pour plus de sécurité, je vous conseille de mettre un point de colle sur le nœud pour éviter que ça, dé ça se détache. Normalement il n'y a pas trop de risque, mais c'est juste une question de sécurité. Là. Après on répartit la colle sur le nez. N'oubliez pas de bien vous laver les mains après parce que c'est une colle assez forte que j'utilise. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, donc là déjà le bracelet est bien terminé avec les deux petites tresses qui permettent de l'attacher aussi assez facilement sur l'attache le... autour du poignet. une fois que nos deux tresses sont terminées on va retourner le bracelet et en fait avec l'aide de ces deux tresses je vais pouvoir l'accrocher comme ceci pour faire la belle boucle alors comment ça se fait on prend un fil euh, de la couleur de votre choix moi j'ai choisi noir parce que <rire> Ben, c'est majoritairement composé de noir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un nœud normal, juste à côté du, du nœud qu'on a fait pour, faire la, pour former la boucle. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon. Et on va faire juste un nœud hyper classique. Le fil est de longueur d'à peu près 30 cm. Juste euh, pour vous signaler. Et ce qu'on va venir faire, la il faut être un minimum délicat, on va faire passer, je vais plus parler, on va venir passer le fil en dessous des fils qui composent la boucle, puis on va le rentrer à l'intérieur de la boucle et à l'intérieur du cercle qu'on a formé. Ce qu'il faut retenir c'est en dessous. Vous allez comprendre pourquoi après. Et maintenant on va faire la même chose mais au-dessus. Au dessus des fils qui composent la boucle. Et on resserre. Donc, je recommence. En dessous. Puis au-dessus. Et on continue comme ça jusqu'à la Une fois il ici, on est à la fin de la boucle, alors vous voyez j'ai pris un petit peu trop de fil, je pense que 20 cm ça devrait suffire largement. À ce niveau là, ce que je conseille c'est de mettre un point de colle entre les deux extrémités du fil noir et de faire un nœud normal entre les deux extrémités du coup qui arrive sur le point de colle pour l'intérêt de la sécurité. Attendez quelques secondes pour que ça sèche. Et voilà, maintenant vous savez bien commencer et bien terminer votre bracelet avec les deux petites tresses ou plus, ça dépend du nombre de fils de votre bracelet et une belle boucle qui est valable pour peu importe le nombre de fils de votre bracelet. Rejoignez Brassé Brésilien sur Facebook, Instagram et Twitter pour découvrir des brassés toutes les semaines. Dites-moi dans les commentaires quel brassé vous aimeriez que je vous apprenne. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à mon semaines semaines pour un nouveau tutoriel.